Les conséquences des violences sexistes et sexuelles sont multiples. Elles varient d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Elles peuvent être temporaires ou s'inscrire dans la durée. D'une intensité variable, ces conséquences sont généralement imbriquées, ce qui explique des difficultés possibles pour la victime sur le plan personnel, professionnel et social. L'impact des violences sexistes et sexuelles sur le bien-être physique et mental est le premier auquel on pense. La personne peut éprouver des difficultés à en parler, avoir tendance à se remettre en question et à culpabiliser. La colère peut également être une manifestation du mal-être ressenti. Ce mal-être peut créer une situation d'isolement, voire un état de dépression. Il existe également des troubles post-traumatiques prenant la forme de stress, d'angoisse, voire d'amnésie. Ces conséquences, plus ou moins intenses et durables, peuvent avoir des effets sur la santé à cause, par exemple, de troubles du sommeil ou de l'alimentation, ou encore de maladies de peau. L'isolement peut altérer les relations sociales, familiales et professionnelles, notamment si la victime doute du soutien, de l'écoute et de la compréhension de ses proches. Cet isolement peut être difficile à identifier par l'entourage car l'une des conséquences possibles des violences sexistes et sexuelles est l'absentéisme en cours ou au travail. Les études et la vie professionnelle peuvent ainsi être compromises. La victime peut également rencontrer des troubles de la concentration, une perte de motivation ou d'estime de soi qui nuisent à sa réussite sur le plan scolaire ou professionnel. Enfin, les conditions de vie matérielles et financières peuvent également être touchées lorsque les conséquences précédentes entraînent des frais engagés sur le plan médical ou juridique, ou bien la perte d'un emploi, d'un logement et des ruptures avec son cercle amical et familial. En conclusion, les violences sexistes et sexuelles peuvent avoir des conséquences dans toutes les sphères de la vie quotidienne d'une personne. En avoir conscience et les traiter représente un véritable enjeu de santé publique et de société.